Vurmatunou et Tinom, par explication et l'etimologia di nomi di parzoni. Principiemiku, Rocco, Petro et Nicolai. Andevi. Rocco est d'origine germanica. V'la voilà qui dit qu'il qu'il y a un r e ke. Hmm. C'est quelque chose. Mais il y a deux hypothèses. Sia veni d'un radicale francico, à la langue de Ivranchi qui enseigne une tournée courte, une tournée, si elle vient d'un radicale germanique, cette fois, Rook, qui enseigne une curatia. Alors, una couratia, une couratée, une tournée Par qui m'invite, oui, par qui m'invite, on ne pas. Petru est venu d'un latin Petrus, qui est une traduction du grec Petrus, qui enseigne une Petra. Petros est elle-même une traduction avicinata d'une parole abreia qui enseigne une Petra ou un scodio. Oppé, comment vous Parce que tu as une vache de, de pétra. Qui, l'étymologie, est belle et hein eh. Bon, par terre, Petro est eh, un bel train dans ta Et eh, on ne pas souvent qu'excuser. C'est eh, comme hein, une Petra. Eh? Awa, Nicolai. Nicolai est un homme d'origine greca, venida de Nicolaus, qui enseigne le popolo vincitore. C'est hein? une belle magina, ou alors, la vittoria du popolo. venida de Nike, la vittoria, et de Laos, le popolo. Danuta qui, San Nicolai, est le protetore di I scolari, i marini, di Lorena, de madino mais non de C'est sens plus beau, hein? la victoire du peuple, quantunque, même, c'est quelque chose, hein, un ennemi, un ennemi, une petre. Bon, tantôt, allez, mettez un bel nom dans ta décie par via de l'avocat. Et j'espère que ce nom vous a plu, et si vous avez des question, si vous pensez que Petru est un nom magnifique, dites-le, il n'y a pas de problème.